Sir Jackie Stewart et de ce qui aurait dû être sa centième et dernière course en F1 le 7 octobre 1973 lors du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen. Hmm, mais je vous vois nombreux sceptiques qui ne comprennent pas de quoi je parle. Pour vous, je propose un petit cours de rattrapage pour vous aider à cerner l'histoire que dis je le mythe de Sir Jackie. Nous voilà dans les années 60. La F1 n'a pas de couverture télévisuelle officielle, le règlement sportif est imprimé sur une copie recto verso tachée de café. On se demande encore s'il est possible d'envoyer un homme sur la lune et la couleur est en train d'être inventée. Prometteur en catégorie inférieure, Stewart refuse plusieurs offres d'équipe de Formule 1 pour parfaire son apprentissage. Rare message. C'est en 65 qu'il fait ses débuts chez BRM et il termine 3 ème du championnat avec 5 podiums en dimanche en prime son premier succès à Monza. Il aura aussi bien fait souffrir son champion du monde d'équipier Graham Hill qui lui termine deuxième du championnat, championnat remporté par la Lotus de Jim Clark. Autant dire que ses débuts sont pas trop mal du tout. Clark? Mais la saison 66 est plus difficile suite à un changement de réglementation, Jackie remporte sa seule course à Monaco, un grand prix qu'il gagnera à trois reprises, dont une qui donnera lieu à un film brillant que je vous recommande de nouveau. Mais l'événement marquant de sa saison 66, c'est lorsqu'il perd le contrôle de sa BRM à plus de 260 km heure à Spa et percute un poteau électrique, et termine sa route des dizaines de mètres plus loin dans une ferme. Prisonnier dans sa voiture, il sent l'essence se vider dans son cockpit et personne n'est là pour lui porter secours. C'est Graham Hill et un autre pilote qui le retrouve 20 minutes plus tard et qui le sauve. Une fois au centre médical, Stewart gît sur une civière posée par terre, ce qui lui permet de contempler des mégots et d'autres déchets au sol. Cette mise en situation lui fait réaliser l'absurde négligence autour de la sécurité des pilotes et il commence à militer pour l'installation de barrières pour avoir un personnel de sécurité et il demande qu'on rende obligatoires les ceintures et les casques intégraux. En cette époque, les pilotes sont très proches et dans son cercle d'amis, Jackie compte des légendes telles que Graham Hill, Jim Clark et de prometteurs espoirs comme Pierce Courage ou Jorgen Rindt. Les femmes des pilotes sont aussi amies et postées dans les stands à noter les chronométrages. Donc autant dire que lorsque Jackie fait tout ce remue ménage et appelle au boycott de certaines pistes jugées trop dangereuses, autant dire qu'il a le soutien de grosses voix derrière lui. Mais cet appel au bon sens est loin d'être populaire, car beaucoup pensent que cette nouvelle idéologie de la sécurité, bah, ça n'a pas sa place en F1. Stewart, c'est qu'une petite nature, c'est le beau garçon du paddock, il s'habille bien, il est populaire, il prend le sport beaucoup trop au sérieux. Non, non, non La F1, c'est un sport de gladiateur, un spectacle Et Stewart, euh, c'est qu'un peureux. Le 7 avril 68, Jim Clark, double champion du monde, vu comme le digne successeur de Fangio et mentor de Stewart, se tue lors d'une course de Formule 2. Une petite course sans importance à laquelle il participait par simple amour du sport, et cet immense champion du monde n'est plus. Le monde ne comprend pas. D'habitude, ce sont les mauvais pilotes qui meurent, les, les mauvais combattants, pas les champions. You've traveled, uh, most the way this season behind Jim Clark Graham. outstanding racing? Well, uh, <laughs> <laughs> <bit> Attristé, <laughs> Stewart démontre son talent dès la course suivante en Allemagne, au Nordschleif où, sous une pluie torrentielle et l'un des circuits les plus dangereux qui soit, il remporte la course avec 4 minutes d'avance sur Graham Hill et Jürgen Rindt. En 69, avec la nouvelle équipe Tyrell, il écrase la concurrence et prend son premier titre de champion du monde avec 5 victoires sur 11 possibles. En 70, son équipe est en difficulté et le monde continue de s'écrouler. Pierce Courage se tue aux Pays-Bas et Jürgen Rindt meurt lors de la qualification du Grand Prix d'Italie. Outre la défaillance mécanique qui conduit à l'accident, on estime que des rails de sécurité mal installés sont responsables de cette tragédie. C'est une nouvelle prise de conscience pour les fans et les observateurs parce que Rint, il écrasait le championnat à, à tel point qu'il devint l'unique pilote sacré à titre posthume. En voyant l'épave, Jackie a immédiatement compris qu'il avait perdu un nouvel ami, et son sentiment d'injustice grandit lorsque Rint est déclaré mort à l'hôpital parce que s'il avait été déclaré mort sur le circuit, les organisateurs auraient dû annuler la course. Les larmes aux yeux, Stewart enregistre ce qu'il estime être le meilleur tour de sa vie et prend la pole position et termine la course deuxième le dimanche. La voiture se porte mieux en 71 et Jackie remporte un nouveau titre écrasant et le record d'être encore à ce jour le seul pilote à avoir mené au moins un tour dans toutes les épreuves d'un championnat. Your undisputed skill, damn it! Uh, <laughs> uh, what single factor do you think contributed uh, towards your um, uh, victories this year? Um, I think again my skill. <laughs> But this uh, this year, this year perhaps more than ever before, uh, on the streets. <laughs> You, did, you were certainly driving extremely well on the states. I must agree with you that. You won six Grand Prix, which is, you know, it's hogging it slightly. What do you, I mean, there was a, a seven Grand Prix as a sort of record. Uh, you're obviously hoping for this. Where do you think that you, you could have done it and it didn't happen? <sighs> I don't think that's a fair question. Outre la joie de dominer un nouveau championnat, il assiste à l'éclosion de son équipier François Sévère qui prend sa première victoire à Watkins Glen. Comme Clark l'avait fait pour lui, Stewart prend sur lui de guider et enseigner le jeune français. En 72, Jackie échoue face à Emerson Fittipaldi dans la lutte au titre, mais la fatigue de ses années de course, avoir de plus en plus de veuves dans les paddocks, l'encourage à entamer la saison 73 avec la certitude de prendre sa retraite en fin d'année, ce qui pimentera sa rivalité avec Emerson Fittipaldi. Mais le monde est encore une fois sous le choc lorsque le débutant Roger Williamson est victime d'un crash dans lequel sa voiture se retourne et prend feu. Une caméra enregistre des images d'une violence rare où le pilote David Purley, impuissant, essaie de le sauver alors que les commissaires, pas équipés pour affronter les flammes, sont tout aussi impuissants qu'inutiles. Stewart continue de soutenir ses vers afin qu'il prenne le relais à son départ tout en tenant secret sa future retraite. Il refuse d'en parler à quiconque car il n'ose pas concevoir la tristesse de son épouse s'il venait à mourir alors qu'il avait prévu d'arrêter. Il gagne son 27ème et dernier succès en Allemagne, un record qui tiendra jusqu'à ce qu'il soit battu par Alain Prost en 87. Et lorsqu'il arrive à Watkins Glen pour le Grand Prix des États-Unis, il a déjà mathématiquement gagné son troisième titre mais souhaite conclure la saison et enregistrer ce beau chiffre de sans départs, ce qui était un réel exploit à l'époque. Lors de la séance de calife, alors qu'il est en plein effort, il voit les autres pilotes arrêtés sur le bord de la piste, sortis de leur voiture, des débris étant éparpillés de partout, empêchant de rouler. Au bout de ces débris, il reconnaît la carcasse d'une voiture similaire à la sienne, et il comprend qu'il s'agit de sévère. La vision d'horreur qui s'offre aux pilotes est aussi traumatisante qu'explicite. Le jeune espoir de 29 ans est mort sur le coup. Stewart n'a même plus envie de participer, non pas par peur, colère ou tristesse, mais par pur dégoût et apathie. Après discussion avec Ken Tyrell, et en hommage à François, Tyrell retirera ses trois autres voitures restantes de la compétition pour le dimanche. L'Écossais va voir sa femme et lui annonce sobrement que désormais, il n'est plus pilote de course, et ainsi s'achève la carrière de Jackie Stewart avec trois titres de champion du monde, 27 victoires, 43 podiums, et 99 départs. We, oui, uh, you know, I use the royal we. Um, Are delighted, of course, that you've retired. And uh, I can't tell you how much we're going to miss you. Graham, uh, I only hope that the example that I'm giving in this direction will allow a few more to retire. And then I might sneak back in. Yeah, I remember you told us that it was your your sort of skill and dexterity, not to mention daring, that sort of brought you to the championship uh, in that year. Now, is there anything you'd like to add to it for no. this year? No, it's the same sort of talent that I've been able to, to, to bring out again. Yeah. I seem to remember that it was on the straight that year yes, that I gained right, yeah. most. Yeah. Well, I've been working on the corners, um, and this is one of the reasons that I've retired. Yeah. <laughs> Jackie retrouve l'AF1 en 1997 lorsqu'il fonde Stewart Grand Prix, mais par manque de fonds, l'écurie disparaît fin 1999, rachetée par Jaguar puis Red Bull en 2004. Néanmoins, son équipe sera loin d'être ridicule et profitera du chaos lors du Grand Prix d'Europe pour prendre sa seule victoire avec Johnny Herbert et la seconde Stewart de Barry Kello sera troisième. Encore aujourd'hui, il est un visage familier des paddocks et il y demeure comme une des personnalités les plus appréciées et respectées comme étant à ce jour le plus ancien champion du monde encore parmi nous. Les 20 premières années du sport sont statistiquement les plus mortelles. Des 32 pilotes disparus lors d'un championnat du monde de Formule 1, donc ça ne compte pas les épreuves qui ne comptent pas pour le championnat, François Sévère fut le 22 e De 1973 à 2020, 10 pilotes ont perdu la vie lors d'un championnat du monde. C'est toujours 10 de trop, mais nul doute que cette statistique n'aurait fait que renforcer le jeune Jackie Stewart à continuer ce combat contre des organisateurs laxistes et des détracteurs virulents. Même après sa retraite, le combat de Jackie ne prit jamais fin et il passera le flambeau à de futures figures emblématiques du sport, telles que Niki Lauda, Ayrton Senna ou encore Michael Schumacher. Et si la F1 ou ses catégories de promotion et autres catégories mécaniques témoignent que le risque sera toujours présent, les nombreux miraculés ne pourront jamais cesser de rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'évolution du sport. En cette période où nous commémorons de douloureux souvenirs, je pensais approprié de rendre hommage à l'une des plus grandes légendes de la f 1 qui a contribué tant à son prestige qu'à son évolution. Au même titre que ses successeurs, Stewart étonnait par son talent et sa réussite, et il a usé de sa légitimité pour apporter un changement que nous ne pouvons que louer. Et c'est toute la puissance symbolique de sa non-participation à son centième et dernier Grand Prix qui en fait, selon moi, une des courses de sa vie.